Et coucou, Et coucou, ses successeurs pour un petit fanart. Tout à fait, tout à fait. J'ai même pas vu qu'on en y en avait d'ailleurs. Surprise. Euh, ça. Euh, donc, euh, donc euh, qui a été dessiné par euh, Arby Creative. Apparemment elle a un déviant tard. tout est en description. Voilà. Et euh, donc là le thème ce, ce sont les princesses guerrières. On en a sûrement fait déjà, parce que les princesses sont en général. Euh, je pense que tous nos fanarts, euh, la moitié de nos fanarts, il y a les princesses quelque chose. Ouais, <rire> y a, oui. c'est sûr. Oui. Et j'en suis dé dés désolée parce que c'est vrai que depuis la caméra a changé de place. Vous entendez beaucoup les clics et j'en suis désolée mais euh, Voilà. C'est parti Clic. On commence maintenant. Alors attends, ah. je vais les mettre euh, ici. Est-ce qu'il vaut mieux pas les mettre ici pour vous Comme ça vous nous voyez plus vers vous, on va vers comme ouais. ça Allez, c'est parti, donc nous avons Jeanne Serge <rire> Non, c'est Jane, c'est... Jane je... Tarzan, Jane. Comment elle s'appelle exactement c'est Marie... c'est Jean. Marie Jeanne N'importe quoi <rire> C'est Belle Marianne Belle Marianne en fait. Pourquoi j'avais envie de l'appeler Jeanne Marie -Jeanne. <rire> Marie Jeanne Belle Marianne Moi je suis partie dans Spiderman <rire> Et bah elle est magnifique. Elle est bien. Euh, c'est bizarre, elle est humaine, alors du coup est-ce que c'est fait que ça Et je pense bien que c'est Marie-Jeanne, d'accord, on oui, oui, bah les oui. couleurs bah si, c'est et... son, son costume de... Son costume. Si, c'est elle <rire> C'est pas elle <rire> Donc en guerrière, mais bon... Je ai pas trop du mal à la mettre, dans, même si elle est très prude dans son film. Je la vois très bien, ce, je la vois très bien savoir se défendre. Ouais Donc ouais, euh... Ouais, ouais, ouais. Avec sa coéquipière. Sa... Sa co ah oui, la C'est la poule. C'est sa... sa servante en fait. Hein. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Oh, excellente aussi. Ah, c'est avons... le moment Exactement. J'adore l'idée de l'arme, c'est parfait. Ouais. Un sucre d'orge. Voilà. <rire> elle a l'air un peu plus grande. Plus ouais, elle est plus ado, quoi. Elle a une sucette. Et des grenades pommes. pommes de ah, mignon. bien vu, j'avais pas capté. un enfin, chouette, je pense que c'est ça. Excellent. Ouais, sympa. Pas trop mal celui-là aussi. Hein. Alors Oh, Jasmine oh, oh, Elle est en mode Prince of Persia Ouais, ouais. bien vu Elle a piqué le sceptre de Jafar, elle a une chaîne autour de la main. Elle a des, des, autour de de des mains fou. Ah oui, oula, voilà, ouais <rire> Jasmine C'est marrant, c'est un mélange entre le costume d'Aladin et son costume de quand elle est soumise ah, à Jaffar. Jaffar ouais. et elle a un couteau. Il est, il est classe, hein Non, celui-là, Ouais, ouais. pour l'instant, c'est mon préféré. Parce qu'il a du style, il y a, il a des accessoires utilisés. utiliser. Oh Mon Dieu, j'adore. Elle Alors... a pris la coupe à son père, on dirait, hein. Ouais. Ça sent pas la coupe si, à son si, père. Si si si. Donc avec une peinture de guerre. Ben bah, le... la larme la, la, la de son père d'ailleurs. Une petite hachette. Ouais. J'adore. Il est classe. Ah franchement, hein. il est super. Hein. Elle est tellement solennelle. Ah. Ah. Fallait que... que je la place. C'est vrai. <rire> Oh Mulan! Bah, c'est pas compliqué! Elle est en mode. En mode, en mode Le euh... père de Shang. J'ai oublié son nom. Le général. Le général? Le général? <rire> nine, nine. nine. nine. <rire> elle a la poupée dans la main. Ouais. Ouais, elle a la tenue du général. Bon, ouais. du coup, c'est pas surprenant, même si c'est très bien fait. Mais c'est pas surprenant, comme Mulan est une guerrière. Enfin, c'est pas une oui. guerrière, mais bon. Mais déjà, elle est. Eh, si, bah si, elle se bat. Oui, ça. voilà, mais je veux dire, après, euh, après techniquement, elle arrête vraiment tout, quoi. Elle fait une mission dans oui, Mulan oui, oui, oui. 2, mais elle veut pas être guerrière. Très joli. Mm. Ah C'est une archère, mais ce n'est pas une guerrière, mais pour le coup, ça va. Et... Elle a des tatouages. Ouais, enfin, c'est peut-être une. Ça, ça me fait peut penser à Hercule. Hercule. <rire> ça n'a rien à voir, pense, mais. Non, ça me fait penser au film Brevart. Avec euh, Mel Gibson, c'est un film de guerre Ah bah, je crois voir, je crois voir le, le maquillage Ouais, oui. tu ouais vois? Je, je vois, j'ai pas vu le film mais je vois le, le truc oh. hum, Putain, elle, attends. elle a en passer les ouais. cheveux dans la tresse Regarde le bâton T'es une poêle, c'est trop, C'est trop bien Ouais, Putain, ouais les cheveux ouais, elle, elle a pris la le... En fait ouais ils ont le costume de leur copain Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça c'est guerrière et puis oh, c'est très intelligent le fond c'est très, très intelligent de cette dit pour faire un côté un peu plus masculin mm. En faisant un peu plus agressif on va dire On va mettre un bout du costume de leur, de mm. leur copain comme ça ça reste dans, dans leur univers Avec leurs couleurs aussi à elle Ouais et euh, ouais, c'est super sympa Et le, le bâton avec la poêle mais... <rire> c'est la touche d'humour J'aurais bien fait. mis Pascal quelque part Ouais en mode coucou ouais euh... Tiana Exactement. J'étais en train avec, de voyer. Avec, avec, avec les couteaux de cuisine. Oui. Et le médaillon Elle de... utilise le médaillon ouais. de Facilier. Elle est dans le cimetière. Ça lui va très bien. Elle est en mode... Euh, euh, bah, quand elle est dans son restaurant. Ouais. Enfin, futur restaurant base, parce que pour ouais. l'instant il n'est pas <rire> Et elle a par contre le manteau de Facilier. Là, en Exactement. Direct. Il me semble pas que... C'est ça? J'ai oublié le nom de son chéri déjà. Oh là là. Bah, la grenouille. La grenouille? Je crois que c'est Dine. Je crois que c'est une Non, non je me rappelle plus. plus Engueulez-nous, allez-y, on a l'habitude maintenant. <rire> Et avec plein de petits symboles derrière de. De, de, des, bah, des de la magie de l'au-delà. Ah, Suivant. Ah, oh! oh J'achète. J'achète. La reine des neiges 3. C'est bon. <rire> Génial. Donc une arme. Elle me fait penser à. Oui, des couleurs, ouais. des couleurs plus comme ça, ça, ça avec un côté un peu plus, ouais il mm -hmm. y, y a un petit truc, t'as raison Et Même dans la, la, le faciès, la tête L'idée de la, le costume regarde, ouais. c'est pas à Christophe ouais. en bas, en dessous de la robe Et bah si les bottes ah, sont à peut Christophe Peut-être, hein. non Anna. Anna, parce que c'est pointu Dites le non, mais j'adore, l'idée euh, de, de la, de la non-symétrie au niveau du costume avec ouais, cette espèce ouais. de, de classe, jupe hein. glacée qui part sur le côté et puis l'idée des armes en glace, mais c'est vrai qu'en plus Elsa serait forcément capable de faire ça, euh, c'est génial. Non, il, est, ouais, il est bien sympa. Oh, oh il est cool, <rire> avec, avec le l'hameçon de, euh, de Maui. Ah J'adore. Bah, L'arme aussi, elle est sur son bateau. Ouais. Ah il est vraiment cool celui-là. Ouais, J'aime beaucoup les couleurs. Et puis elle a des tatouages maori. J'ai rien de spécial à dire parce ouais, qu'il il est, cool, hein, est vraiment ouais. très beau. Le fait d'y avoir attaché les cheveux ça apporte le côté je suis ben, pas guerrier. Sa robe est un peu plus travaillée, enfin même pas, elle a un truc accroché, une ouais. épaulette. Mais très très jolie. Il est beau celui-là. Ouais. Franchement les détails sur la l'hameçon, parfait. Ah, ah une un deuxième. Ah avec la glace mais en plus grande. Avec la sucette en ouais, plus grande. Elle a pris la sucette. Euh, comme si elle avait fait. Ouais. Et elle est sur un des, un des tueurs là dans le monde. Euh, un ah, peu oui. genre Call of Duty, euh, ouais. Metroid. Euh. Et c'est quoi ces bottes Elle a des bottes comme ça Je crois qu'elle a juste des baskets elle ou des petites des chaussures. Basket, ouais. hein. Je pense pas qu'elle ait des bottes, elle est trop petite pour que dans un design il lui ait mis des bottes, je pense pas. Et le, la petite écharpe en arc-en-ciel ouais. euh, au bonbon là. Wendy, ah, Wendy. Ah, C'est rare Ah ouais, vachement ouais Très ah, joli fait... C'est sympa Et du coup elle vole, c'est cool Bah oui <rire> Il y a clochette quelque part Ouais Bah là, là, dans le... Il y en a deux Alors forcément, l'idée sur devant la lune, enfin... Mm. La robe qui du coup est déchirée et il reste que le la sous-jupe Je sais pas comment ça s'appelle mais... <rire> mais euh, Je sais pas si c'est déchiré ou si c'est le costume... Mais... Oh pardonnez-moi, je vous ai cogné <rire> Il frappe ses amis. Le jupon. Ouais, jupon. La sous-jupon. Très joli. Un de mes préférés dans sa globalité. Bah ouais parce que. Pourtant Dieu sait que je suis pas fan de Wendy. Wendy c'est spécial. Avec Vananyania. C'est le cacao du banania. Je m'en souviens. J'ai dit à Princesse, faudrait que tu fasses une comparaison et tout et c'est le cacao du banania. Dans le Disney épisode de. C'est n'importe quoi. Je sais même plus lequel c'est dire. Ouais, j'ai oublié c'est pas dit, euh... peu de cacao du notre dame non, hum. non non non c'est le cacao du banania c'est dans un des derniers je me rappelle même pas franchement c'est le cacao du on banania. est on est nul on sait même plus ce qu'on fait ouais <rire> ah bah tiens ah bah voilà bah jay marie <rire> jeanne Ouais, elle ça lui va bien. Elle, elle a totalement déchiré sa robe ah bah là, pour en faire un... des très détails cool. de partout très jolis. Le parapluie dans le dos, t'as vu Ah ouais, <rire> ouais, Les gens qui, ont... qui gardent les trucs comme ça, mais ouais. c'est génial. Franchement, c'est super cool. Ah bah... ah bah voilà, Kida Bah du coup, elle me fait pas penser à Elsa <rire> Non, elle est super elle est classe. maxi classe. Ouais. Franchement. Elle est cool. Il est trop bien ce personnage. Faut que je le revoie encore une fois. Ouais. Ah, euh, Megara. Elle a les chaussures d'Hercule. Je crois qu'elle a ces chaussures-là. Et cette... Elle a... oui. <rire> je crois. Et... Ouais. Et on parle de ses chaussures. Mais elle a une... <rire> voilà. Exactement <rire> le moment où je parle. Et elle a la cape, par contre, d'Hercule. Elle a la cape d'Hercule. Et, Et, Et la ceinture. Et la ceinture. Peut-être... Hercule, il a ça Mais en tout, tout cas, c'est le, le médaillon. symbole. Le médaillon des ouais. dieux. Mais magnifique. C'est le symbole Ça lui va bien. Dans le... Dans le ouais. Adès. Magnifique oh cool. Megara. Toujours sexy avec sa hanche. Toujours Des. sexy Megara. Ah, oh donc, oula, le détail Je suis fait. trop fan. Avec la moitié ah, du, oui, de, de clopin. Et ouais. le, les gants de clopin. Et avec le son tambourin qu'elle a transformé en arme. Ouais. Oh, il est magnifique celui-là. Ouais. Elle est sur les cloches de Notre-Dame. Enfin, sur Notre-Dame avec le feu. Euh, là, Frollo, il aurait pas fait long feu <rire> Ah, il est magnifique celui-là. Ouais. J'adore. La pose et tout, parfait. Ah Alice Alors la princesse et Alice, c'est une grande histoire. Non mais il est trop bien. Magnifique. Elle a récupéré le... Il y a tout, il y a plein de détails. Ouais. Il y a le chapeau du Chapelier, le chapeau, il y a l'horloge la... la... du temps... Le truc Le Des cartes, ouais. Donc, ouais. Sur la, Sur la table du Chapelier euh, et du de mars. Elle est très sexy sa robe, mais... Est bah, elle est magnifique. Elle ressemble un peu à la robe que tu avais. Ouais. <rire> oui. <rire> Qui a inspiré des tonnes de Fanard d'ailleurs cool. <rire> Oui c'est vrai Magnifique, magnifique Anna. Ah, bah Anna ah bah cool Anna est mise en avant Là pour le coup elle a vraiment des trucs de Christophe Bah ouais Moi je vois des couleurs de Christophe Oui, ouais. Sa robe qui a été... Oups, on s'en en jupe Et elle est chez les trolls Je crois connaître qu qu'elle est chez les trolls Ah oui c'est les trolls ça, oui c'est vrai Sympa, elle fait peur par contre hein. C'est bah, est... Elle est vénère euh, hein. ouais. Elle a Et presque sa la... mèche blanche du coup. Elle a presque la coiffure de, de Saphira, ouais. si elle est rasée ou coiffée sur le côté, tu vois. Oui, c'est vrai. Elle a la coiffure de Saphira. Et par contre, elle a des petits trucs qui brillent hein, à la taille. Ah comme oui, c'est vrai. Des petits, comme des petits. Bah, c'est ce que les, c'est ce, les... ce que les trolls ont. Ils en ont des petits trucs comme ça qui brillent. Donc oui, pour le coup, le rappel à Christophe. En plus, euh, qui creuse de la glace avec des piolets, c'est parfait. Ah, c'est Nala. Oh merde, j'aurais pas reconnu bah oui, il y a un éléphant derrière. Cimetière de Elle Rafiki Ouais, oh, j'adore. Mince, ah ouais, d'accord. Et ben comme le premier, c'était qui Que t'as dit euh, elle est en humaine euh, C'était euh, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Ouais. <rire> euh, bah, ça y est, j'ai oublié Marie-Jeanne. Jeanne-Marie. Jeanne-Marie euh, Jeanne euh... Jeanne -Marie. Oh, mais juste Belle Marianne. Belle Marianne. Oh là là, c'est pas possible. Belle Marianne, Marie Marie-Jeanne. Jeanne. Euh, elle a le tatouage de Simba sur le. Ouais, blanc. là, le... ce que Rafiki dessine ouais. là. Ah, il est magnifique celui-là aussi. Dis, euh... Les, les, les détails, les, les idées de magnifique sur sûrement Bah oui, et bah voilà, voilà bah on déjà. a fait le tour. <rire> Alors lequel t'as le plus marqué Alors et euh... eh ben j'ai bien aimé Vaiana et Jasmine aussi. Moi j'ai bien aimé Wendy bizarrement Jasmine Jasmine, Jasmine était bien. Jasmine et qui c'est comme qu a... euh, Pocantas. Pokantas. <rire> <rire> ben voilà, n'hésitez pas à nous dire vous, votre préféré. Ouais. On verra bien euh, quels sont les. Mais surprises. en tout cas, c'est des très bonnes idées. Hein. Ouais, allez les voir. Gens ce sont des... des fanarts comme ça. Allez oh. voir. Ce sont des On apprend encore que beaucoup d'entre vous nous viennent nous dire Ah, mais euh, prince, princesse, vous m'avez fait découvrir cet artiste. Vous allez les voir et vous découvrez plein d'autres choses. Allez-y. Nous, on, on en fait, on vient là pour vous les faire découvrir en priorité. En fait, ouais, c'est vrai. vrai que là, mmh. euh, avec mmh. certains, les idées qu'ils ont pour aller chercher des détails. Détails. Les, oh putain, les, les, les Disney épisodes sont pleins de, de, de, de trucs qu'on réutilise tous les jours. L'argent, par exemple. Vraiment, un truc de, tout le temps, ça revient, ça nous suivra jusqu'à la fin de notre vie. On fera l'argent. <rire> Et ben voilà, dites-nous vos préférés en commentaire. Allez voir euh, tout de suite euh, le DeviantArt de euh, art Arby Creative sur DeviantArt du coup, qui sont qui est en description. Mmh. Alors, on se retrouve bientôt pour des Très nouveaux fan des nouvelles vidéos, des nouvelles surprises. <rire> A bientôt. À bientôt, bisous. <rire>